Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un des autres artistes qui anime cette exposition, Monsieur Jean-Yves Chabot. Alors Jean-Yves a 64 ans, 65 ans, et je ne sais pas si c'est vrai, mais il semblerait qu'il fasse ses maquettes, ses, ses automobiles, ses maisons, depuis qu'il est tout petit, tout petit, il a toujours été passionné, euh, par euh, ses assemblages et ses récupérations de, de matériaux. Donc, quand il est arrivé à l'atelier, finalement, euh, il faisait déjà tout ça. Hein. La seule chose qu'on a fait avec lui, c'est lui donner les moyens euh, de continuer avec des couleurs telles qu'il les voulait, euh, des cartons qu'on pouvait lui ramener, des bouchons. Alors, je pense qu'il y a deux manières de, de, de voir son travail. C'est qu'on peut voir... Euh, si je prends ici une auto, l'auto seule, et on peut se poser, vraiment regarder, et eh bien on peut se rendre compte que c'est pas, on pourrait penser que c'est grossier, et en fait, ça n'est pas. Et quand vous regardez bien, à l'intérieur, il y a les sièges, tout y est, il y a le volant, euh, il y a même parfois les, les petites barres pour les clignotants, les essuie-glaces. Donc, il, il, il va vraiment euh, au fond des choses. Vous voyez, les vitres du véhicule, c'est du plexiglas. Enfin, il essaye d'aller au bout et le plus dans, dans le détail, euh, euh, le plus loin possible. Après, il y a une autre manière de voir les, ces choses, c'est par une accumulation. Alors nous, ici, pour cette fois, dans cette exposition, on a choisi l'accumulation pour vous montrer comment lui euh, garde les choses et comment il les range dans le garage où, où il met toutes ses œuvres. Donc toutes ses œuvres sont accumulées, les unes à côté des autres, parfois même les unes au-dessus des autres, euh, et, et donc on a une autre vision euh, de son travail. Mais assurément, prenez le temps de regarder véhicule par véhicule, véhicule, par véhicule parce que c'est fort intéressant. Vous allez voir des camions-citernes, des voitures de pompiers, des roulottes tirées par un véhicule, des maisons, des tracteurs, des chariots. Enfin, vous allez voir une multitude de choses. Alors. Dès que j'ai rencontré Jean-Yves, il y a un peu plus de 30 ans, j'ai tout de suite été estomaqué par son travail. Alors là, lui, pour le coup, il n'avait vraiment pas intention de faire œuvre, c'était n'était vraiment pas son, son propos. Et euh, tout de suite, quand on a commencé à exposer, je, je lui ai proposé de, de participer aux expositions, de venir avec nous. Et euh, je dois dire que pendant deux décennies, euh, certainement, de décennies, oui, il, il a refusé, il n'avait vraiment pas envie de, de montrer son travail. Et puis un jour, dans la cour, euh, je préparais une exposition, je le croise, et je dis « Jean-Yves, je, je prépare une exposition en France, si tu veux, est-ce que tu ne viendrais pas avec nous euh, exposer ?» Et puis euh, il m'a dit « oui ». Et l'aventure a commencé euh, comme ça. Alors, c'est un travail qu'il qui faut vraiment euh, prendre le temps de protéger, parce que ce que je me rends compte, c'est que tous ces éléments, donc il, il emploie des bouchons de liège, des bouchons de plastiques, euh, euh, du carton, euh, du plexiglas, et, et tous ces éléments, euh, et, il les colle avec un pistolet à, à colle, vous voyez, un pistolet à chaud. D'ailleurs, qui font des filaments parfois qui ne sont, sont pas si inintéressants que ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette colle ne vieillit pas très bien et avec le temps devient très fragile. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, on va devoir se pencher sur son travail et vraiment le, le protéger, je ne sais pas trop comment, mais le mieux possible si on veut que ça perdure dans, dans le temps. Voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.